bonjour à tous aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser de délicieuses cougnoles hyper moelleuses. la cognole est une brioche de noël que l'on peut trouver en belgique principalement en wallonie pour les fêtes de fin d'année je vous invite à rester jusqu'à la fin pour découvrir ma prochaine recette et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne youtube pour ne manquer aucune de mes vidéos Pour 4 cougnoles de 500 g, préparez une cuve de batteur ainsi que le bras adéquat, une corne, une plaque de cuisson et un papier cuisson. Pesez ensuite 1 kg de farine, 300 g de beurre, 4 œufs, 120 g de sucre, 20 g de sel, 80 g de levure boulangère diluée à un peu de lait et 280 ml de lait. Versez ensuite dans une cuve la farine, ajoutez ensuite le sucre, le beurre, le lait, la levure et les œufs. En gros, versez tous les ingrédients à part le sel. Commencez ensuite par mélanger la pâte à basse vitesse pendant 2 minutes, puis augmentez la vitesse progressivement afin que la pâte ait du corps. Quand tous les ingrédients sont bien incorporés, ajoutez le sel et laissez pétrir jusqu'à ce que la pâte devienne élastique, lisse et se décolle de la cuve. Divisez ensuite vos pâtons directement, boulez-les et laissez-les reposer une vingtaine de minutes. Vous pouvez aussi les faire au sucre ou au raisin sec en ne dépassant pas 20% du pot de la pâte, soit 100 g de sucre pour une cougnole de 500 g. Dégazez ensuite la pâte et façonnez-la comme ceci en essayant de serrer la pâte le plus possible. Mettez les mains comme ceci pour former les têtes tout en allongeant celle-ci. Il ne faut pas couper la pâte ni la déchirer. Laissez-les ensuite pousser une bonne quarantaine de minutes dans un endroit chaud et humide. Vous pouvez aussi utiliser un récipient d'eau bouillante et le mettre dans un four éteint avec la pâte. Dorez-les ensuite à l'aide d'un pinceau. Je vous conseille de les dorer 15 minutes avant d'enfourner pour ne pas faire retomber vos cognolles. Cuisez-les ensuite à 210 degrés pour les 500 grammes pendant 15 à 20 minutes et à 220 degrés pour les 250 grammes. Il ne vous restera plus qu'à les laisser refroidir et les déguster au petit déjeuner. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager à votre entourage et à lâcher un maximum de pouces bleus pour que je sois me référencé sur YouTube et à répondre aux commentaires que je vous ai laissés. La prochaine recette de samedi prochain est une recette très connue, le pain d'épices. Alors je vous dis à samedi prochain et je vous souhaite à tous un bon dimanche.